Alors... Et je vais appeler Patrick. Patrick, Patrick, Patrick, Patrick. Allô Allô, allô Ouais. Ouais, je t'entends. Super. Euh, ouais, je, suis, euh... je viens de me réveiller, là, je suis dans mon appart un peu vite d'ailleurs, parce que j'ai pas beaucoup d'argent, je t'avouerai. Euh, tu ça te dit, tu me retrouves au pôle emploi euh, Ouais, je te rejoins tout de suite, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer Ok, à tout de suite. <rire> J'y crois pas, t'as une voiture c'est ça le loto. On vient moi je vais tout expliquer. Ok, donc, ce qui s'est passé, c'est que comme je te l'ai raconté hier, euh, j'ai joué au loto et j'ai gagné 10 000 balles. Donc, mon compte était à 13 000, je l'avais bien rempli. Euh, il se peut que j'ai trouvé des, des coéquipiers et en gros de fil en aiguille je me suis retrouvé avec 32 000 en compte wow. ainsi que plusieurs armes dans mon compte en banque donc euh, je suis armé et bon avec la voiture maintenant je suis, je suis, un, je suis un petit peu redescendu mais voilà je suis très bien donc si tu veux c'est un truc, même s'il y a des nouvelles en prison on ouais, moi je propose qu'on braque, là. on braque ça, on braque des belles voitures tout ça, on leur demande de descendre et tout. Et on leur, on leur, on leur prend leur téléphone, on va les revendre. Et on revend aussi les voitures. Et on revend aussi les voitures. Ouais, je pense qu'on peut aussi faire ça. Vas-y. <rire> <rire> Vas-y, bouge, bouge, bouge, bouge, bouge, bouge. Bouge, bouge, bouge, bouge. J'arrête, première sommation Ok, descend, descend, descend. Ok, allez, contrôle mur. Vous avez brûlé un feu rouge et vous m'avez doublé. Les okay. mort, le... Mal, le... Oh oui, pas de problème. Alors, on va vous, vous mettre le net. Je m'occupe euh, de lui. Le chef. Ouais. Chef, on pour euh, Je euh, le ouais. met là. Non, attendez, ah, je vais te dire. Je vais te dire, je Laissez-moi la parler, s'il vous, ah. laissez laissez vous plaît. Le ah, gardien, laisse toi Je peux passer. Monsieur, je peux passer. Merci. Bon, messieurs, je vais vous citer vos droits. Comme les policiers sont un peu incompétents, ils ne citent pas les droits. Vous avez le droit de dire enfin, lui... oh, que vous avez le droit à et alors, et vous dans dans de, de, de que vous avez le droit de avez que vous avez une que de avez vous avez le droit vous un avocat que vous avez le droit vous avez que vous avez le droit vous avez compris que oui. vous avez le que oui. vous avez que oui. ah, si si. euh, euh, vous avez le droit vous avez que vous avez le droit de avez que vous avez le droit de avez que vous avez le droit de avez que vous avez le droit de vous avez le je vous avez que vous avez le droit de vous avez le vais à larrière Montez ici. Ouais. Je vais vous passer les menottes pour me dire de problème. sécurité. Ça moi. Nous attendons votre. Ok. Alors il y a prisonnier. Enfin, venez. Au nom de là je vous arrête pour vol de véhicule et conduite dangereuse. Vous n'avez pas d'argent pour payer l'amende, vous ferez donc un séjour en prison. Bobby, on n'aurait pas dû faire ça. Non on n'aurait pas dû faire ça. Mon séjour en prison. Bobby, va finir de jour. On aussi. va les laisser. Putain, mais qu'est-ce qu'on fout là on aurait jamais dû voler ces voitures de merde. Par contre, je savais pas que t'avais cette tête sur le il fout dehors, le C'est pas moi qui. De toute façon, on va rester pour perpète ici. C'est qui le mec qui vient nous parler là On voit rien, on est bloqué. Comme ça, fait pour sortir Ouais. Oh putain, comment t'as fait pour avoir les clés de la prison J'ai tout piraté. J'ai toutes les clés. Ouais. Ah, restez pas ici. Et si on se fait choper, allez, on va allez, on allez, en sûr, en on encore plus. Dépêche, ouais. on se dépêche, on se dépêche. Allez, vite, vite. vite. C'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre. Wow. Wow. Allez, allumez votre lumière. Truc. Tu peux m'en donner une lumière, s'il te plaît Ouais, tiens. Bah non, on vient d'arriver. Ah oui, bah je t'en donnerai une après. Tiens, je t'en okay, donnerai une à toi. Mais, hein merci pour la lampe. Et qu'est-ce qu'on fait, là, en fait, du coup euh, Du coup, là, je vais vous donner des armes et de fait parce que je suppose que vous n'avez pas d'armes. Donc on arrive comme ça dans ça une prison, temps, on nous donne de des là... armes, c'est ouf. Fais chier, pas. Ça fait combien de temps que t'es dans la prison wow. Tenez pour vous. Ça fait combien de temps que t'es dans la prison euh, Dans la prison, ça fait à peu près trois ans. J'ai eu le temps de... connaître. Ça Ça doit, fi... ça euh... doit faire long, non, moi. je sais que je viens d'arriver que c'est un Tiens, peu délivré. T'as déjà réfléchi à un moyen de t'en sortir ou pas oh. T'as déjà réfléchi à de sortir d'ici ou pas Ah ouais, ouais, on peut sortir par ici, là presque, mais c'est plus loin. Ok. Faut faire gaffe, y'a des snipers. Faut pas sortir là. Mais on va pas sortir tout de suite, de toute façon. Et si jamais on se fait contrôler, on est en avec ça dans la main. Ah ouais, ouais. Bah, rangez-le, rangez-le, rangez-le. on a des armes les gars, vous me mettez pas le temps premier, j'ai le pique Les si on a les gars dans les mains et qu'on se fait cramer, on va forcément rester plus longtemps en prison. Moi, j'ai pas trop peur. Les gars, les gars, les gars, les gars. Les gars, les gars, les gars, les gars, Allez, je m'en là, je m'en d'ici, go. Vas-y, c'est parti. Les gars, je Avance, avance, avance. Excuse-moi. Ah! Je couvre vers l'arrière les gars, je Je vers l'arrière. Collez-vous au mur, collez-vous au mur, collez-vous au mur, collez-vous au mur, sinon on va être trop visible. Bobby on va peut-être s'enfuir. On va peut-être mourir surtout ouais. Ça va pas rester très longtemps ici. Non c'est sûr. Mais je crois pas qu'il y a des miradors mais je crois qu'il y en a un ou deux de chez vous. C'est quoi go go go go. go. quoi C'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert C'est quoi C'est quoi C'est quoi C'est quoi Débêchez-vous, vous, vous Go go go On a réussi les gars Ouais, ouais. Venez, venez venez, ouais. venez, venez, venez, venez par là, par là, par là, par là, par là, par là Par contre j'ai pas de contact que la vie l'a eu. Ouais, ouais. je suis trop content, c'est un franchise de l'us. Ouais. Bon on va pouvoir reprendre le vol de voiture, je peux te dire que. Il est vic, il y a les victimes Oh, oh, low, low, low. Bobby, t'es où Ouais ouais je suis là je suis là Bobby vas-y viens monte on monte, monte Bobi Oh les gars oh les gars les gars les gars les gars je me suis caché dans la maison en face Bob putain je cru que t'étais mort Ouais écoutez Putain je me suis caché dans la mort, Bobby Je me suis caché dans la maison en face Bobby Je me suis caché dans la maison en face Il y a un flic qui est rentré dans l'endroit où j'étais et je me suis caché derrière la porte il m'a pas vu ce con Oh trop bien je peux tout prendre merci viens Attends attends. On fait quoi maintenant qu'on est Il Faut qu'on retourne sur Trustville ouais, ouais je sais mais on y va vélo quoi Faut qu'on trouve. Faut qu'on.. Non non bah, c'est pas possible. On si ça trouve oh, est on... Un... on est recherché. Fais gaffe, y'a des. Y a, y a, y a des. Mec qu'on a encore enfin oh, ça veut dire qu'on va pouvoir retourner voler des voitures à Trustville. Tom Attends regarde, regarde Est-ce que ça, regarde, ça te dirait de venir va... avec nous à Trustville Regarde Allez monter les oh gars Heureusement qu'on a trouvé ses vêtements. Ouais. Mmh. Il faut qu'on trou... qu trouve une voiture euh, qu'on se casse d'ici là. Ouais. Je vais voler la voiture là-bas. Ah ouais, j'ai, j'ai. Tom, tu sais voler des voitures ou pas Ouais, ouais. Bon, ça fait plaisir de revenir dans cette ville. Tu connaissais toi, t'es déjà venu, euh, Tom Ah non, pas encore. Bon, les gars, on a réussi à s'échapper en moins de 5 minutes. Je pense qu'on a bien réussi notre plan. Ouais. Je pense qu'on a battu un record, là. C'est mmh. parce que j'avais bien étudié, tout ça. ça. Il ouais. faudrait, faudrait ça fait qu que Je suis dans la ville. Il faut qu'on essaie de trouver un appart. J'ai de l'argent, si vous voulez, je pourrais payer. Ouais. Il faudrait qu'on passe à du plus lourd. Beaucoup plus lourd. Ouais. Allez, on y va. Putain, attends, on les entend. T'es prêt ah Mais des gars, les Putain en fait. le Attends. Putain, ça fait un bruit d'enfer. Moi c'est Patrick Sevin et lui c'est Bobby Sarly Tu t'appelles comment Un cœur enchanté. Moi c'est Tom Starly. Ok. Il y a un problème là. <rire> On des va. Bah. <rire> ah, est, non, est un non, non mais euh, t'es là, te j'ai même pas que chez mon frère.